Ouais, euh, je suis sûr que je suis encore souvent dormi comme la dernière fois. C'est encore une Bouba, enfin non, c'est un pote. Tu sérieux là, qui vient? George Zemindjian. La dernière fois, je vous ai vu dans la rue, mais vous n'avez pas la voix grave, je vous n'ai pas reconnu.